L'un des temps forts de nos recherches collaboratives sont les Open Office Day. Un jour par mois, nous invitons nos entreprises partenaires à venir travailler avec nous dans nos locaux. Que ce soit pour une heure, une demi-journée ou même la journée entière si vous le souhaitez, ces journées sont pensées comme des moments privilégiés avec notre équipe de consultants-chercheurs autour des sujets et interrogations que vous apportez avec vous. Le temps d'une journée, notre espace de travail se transforme en lieu d'inspiration Facilité par les différents supports pédagogiques que nous mettons à votre disposition. Fiches de lecture, vidéos d'interview d'experts ou de terrain, présentation pour creuser un aspect du sujet, c'est vous qui choisissez ce que vous venez piocher. Nous vous invitons également à participer à nos réunions de travail et revenons ensemble sur les temps forts de notre investigation. Et parce que nous apprenons toujours mieux les uns des autres, les Open Office Days sont avant tout des temps d'échange, de bonnes pratiques et de fertilisation croisée entre entreprises partenaires de la recherche. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.